Bonjour, bienvenue à cette troisième et dernière séance d'étude de l'anatomie de l'appareil urogénital. Donc Après de les deux premières séances qui ont été consacrées à l'étude de la loge rénale et du rein avec ses rapports, puis une deuxième consacrée à l'étude des voies excretrices, en l'occurrence les urtères et la vessie, la session d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude de l'appareil génital masculin. L'appareil génital féminin vous sera enseigné en anatomie de la euh, gynécologique. L'appareil génital masculin peut être défini comme étant l'appareil de reproduction de l'homme, donc assurant la pérennité de l'espèce humaine. Cet appareil contiendra un certain nombre de glandes où aura lieu soit la formation, soit la maturation du sperme, puis des conduits où ce sperme, va cheminer pour arriver au niveau du méa urétral au moment de l'éjaculation et donc cet appareil va compre comprendre des glandes, des canaux et bien entendu des structures de support et dans le sens de, chronologique de progression et de formation de ce sperme nous allons étudier successivement les testicules qui constituent donc une sorte d'usine où a lieu la production des spermatozoïdes. Et ces testicules ont également une fonction endocrine en assurant la sécrétion d'une hormone. C'est l'hormone mâle ou masculine par excellence, la testostérone. Au passage, le sperme va passer par des glandes annexes où aura lieu sa maturation. Il s'agit de la prostate dont vous connaissez le rôle et surtout vous n'êtes pas sans savoir que ce petit organe va porter le premier cancer de l'homme de par sa fréquence et nous allons survoler rapidement L'étude des glandes de Cooper. Donc, ces glandes annexes vont contribuer par leur sécrétion à la formation et à la maturation du sperme avant de finir avec l'organe copulateur qu'on appelle le pénis ou la verge en fonction de son état de flaccidité ou d'érection. Alors, pour le testicule, au passage, je rappelle. C'est un mot masculin, un testicule et pas une testicule comme on a l'habitude d'entendre. Alors le testicule c'est des glandes génitales situées dans une sorte de bourse, on verra ça par, euh, dans le détail. Et c'est des glandes qui sont symétriques, sauf que souvent le testicule gauche est un peu plus bas que le droit quand on examine le patient en position debout. Sa forme est ovoïde mais pas complètement arrondie puisque dans le plan sagittal, on remarquera que les testicules sont aplatis Et les dimensions sont variables. Retenez juste une longueur de 4,5 cm à 5, une largeur de 3 cm et une épaisseur de 2,5 cm. Alors, pourquoi connaître ces paramètres Tout simplement parce que toute augmentation de volume des testicules sera suspecte de malignité, en particulier chez l'adulte jeune, et toute baisse de leur dimension peut être à l'origine ou peut expliquer certaines infertilités ou, de façon commune, certaines stérilités chez l'homme. Le poids du testicule est de 20 grammes. La consistance est ferme et cette notion est aussi importante que la connaissance des dimensions puisque toute induration du testicule doit faire suspecter un cancer, notamment chez le sujet. Jeune, une notion assez importante, c'est cette situation extracorporelle des testicules dans les bourses. Alors, cette situation va leur conférer une température basse par rapport aux restes organes du corps, donc autour de 35 degrés, et cette température basse va favoriser la production des spermatozoïdes et des hormones, en particulier la testostérone. Et l'on comprendra que toute élévation de la température favorisée par certaines conditions telles le port de vêtements serrés ou certaines anomalies que l'on verra congénitales où le testicule est situé en intracorporel donc ces circonstances vont entraîner une élévation de la température et peuvent influencer de façon négative la fonction de ces testicules Et pour illustrer ce propos, je vous mets ces vues de face de l'embryon à différents âges, montrant l'origine de formation des testicules, puis leur migration jusqu'à jusqu arriver au niveau des bourses. Vous noterez que les testicules vont se former initialement au niveau de la région lombaire, avant d'entamer un processus de migration vers les bourses, et ce processus, pour des raisons euh, quelconques, peut s'arrêter et le testicule peut s'arrêter soit sur le trajet présumé de migration et à ce moment on parle de cryptorchidie ou alors cette migration peut prendre un trajet aberrant et le testicule peut donc sans arriver aux bourses siéger n'importe où dans l'abdomen ou en paraphysical et à ce moment là on parle de euh, ectopie testiculaire Le testicule est entouré d'une enveloppe de tissu conjonctif, planche, épaisse, assez résistante, permettant sa protection. Il s'agit de l'albuginé. Le long de son bord supérieur se trouve une, un petit organe d'une importance capitale également, c'est l'épididyme, qui va donc coiffer ce bord supérieur à la manière d'un cimier de casque. Rappelez-vous cette crête sur les casques des anciens guerriers et cet épididyme est formé d'une tête, d'un corps en position intermédiaire et d'une queue. Le testicule n'est pas libre dans la bourse mais il est au contraire suspendu par ce que l'on appelle le cordon sperma spermatique que l'on va détailler par la suite. Le testicule présente à décrire... De pôles, un pôle supérieur et un pôle inférieur, et de face, médiale et latérale. Et son bord postérieur est abordé par le cordon spermatique qui est un élément nourricier qui va donc porter des vaisseaux, artères et veines, des nerfs et le canal déférent. Sur ces vues schématiques des faces latérales et médiales du testicule, vous reconnaissez le testicule en couleur mauve et dont le pôle supérieur est coiffé ici par l'épididyme représenté en vert avec la partie initiale, la tête, une partie intermédiaire, le corps, puis la queue de l'épididyme. On reconnaît sur cette face latérale l'épididyme après avoir décrit une once, va se continuer avec le canal déférent qui va rejoindre le cordon spermatique ici. Alors pour l'étude du contenant ou enveloppe testiculaire, cette dernière assure une protection supplémentaire testicule rappelez-vous la résistance de l'albiginée et eh bien ces enveloppes vont s'organiser depuis l'intérieur vers l'extérieur en trois couches une couche intérieure appelée la membrane vaginale du testicule qui elle est une émanation du péritoine. rappelez-vous la migration des testicules depuis la région lombaire jusqu'aux bourses cet essicule vont attirer un récessus péritonien qui par la suite sera oblitéré et cette membrane vaginale est organisée en deux feuillets un feuillet viscéral interne et un feuillet pariétal et ces deux feuillets vont être euh, appliqués l'un à l'autre sans être vraiment accolés et déterminer un espace virtuel normalement Vite et il sera comblé en cas d'anomalie de sécrétion de ces deux feuilles. La couche moyenne, elle, est organisée en deux fascias, à peine reconnaissables, à ses fins, le fascia spermatique interne, puis le fascia spermatique externe et la couche toute extérieure est représentée bien entendu par la peau du scrotum qui continue la peau de la paroi abdominale. Cette peau est assez particulière, à la différence de la peau du reste du corps, qui est donc sous-tendue par un tissu graisseux, et bien le, la peau du scrotum est sous-tendue par une couche de fil musculaire lisse qu'on appelle le muscle d'arthos. Et ce muscle d'arthos va donc entourer les bourses de l'intérieur, ou bien sous la peau, et il sera compartimenté de façon à ce qu'il y ait deux compartiments par l'intermédiaire d'un euh, septum conjonctif dans le plan sagittal, de telle sorte que les deux testicules ne communiquent pas. Sur cette vue latérale des testicules dans sa bourse, on peut reconnaître les différentes tuniques de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez ici le testicule recouvert par la couche interne ou feuillet viscéral de la membrane vaginale. Ici, vous avez le feuillet pariétal. La couche moyenne avec ces deux feuillets, le fascia spermatique interne et le fascia spermatique externe. Et vous avez la couche superficielle de la peau et le muscle dartos. Alors, ce schéma montre de façon assez explicite la membrane vaginale, représentée ici en bleu clair, et euh, ses différentes réflexions, l'espace euh, entre les de feuillet viscéral et pariétal est très schématique puisqu'on a dit que c'est un espace qui est virtuel. Bon, sur euh, cette vue schématique, vous pouvez reconnaître le testicule dans la bourse et ici en blanc en bleu le péritoine et vous avez donc ce processus vaginal et la membrane vaginale. Ce processus vaginal est ici fermé. Des fois, cette fermeture peut demander plusieurs mois après la naissance et tout retard nécessitera parfois une fermeture chirurgicale. Et là, euh, sur cette vue schématique, l'enveloppe externe ou la peau des bourses assez plissée qu'on pouvait le constater à la différence de la peau ailleurs et en raison justement de l'absence de graisse à ce niveau. Donc après l'étude de l'anatomie descriptive des testicules, nous allons enchaîner par l'étude des voies de cheminement de sperme ou voies d'expression ou voies spermatiques, des voies assez complexes de calibre très infime, depuis les tubes séminifères à l'intérieur testicule jusqu'à l'urètre prostatique. Plusieurs segments vont constituer ces voies spermatiques et dans le sens toujours de progression du sperme. Il y aura les tubes droits, les lorêtés testices, puis les cônes efférents qui vont s'aboucher dans le canal épididimer, ce canal épidimère, après avoir décrit son anse, une épidimère différentielle vont se continuer par le canal déférent, puis les vésicules séminales et les canaux éjaculateurs. Alors voyons de quoi il s'agit ce vue schématique du couple sagittal du testicule, ce dernier étant organisé en lobules, en nombre variable, jusqu'à 12. Et à l'émergence de chaque lobule, il y aura le départ de ce qu'on appelle les tubes séminifères droits en nombre de 9 à 12 en fonction du nombre de lobules testiculaires ces derniers vont se jeter dans cette structure appelée un proprement médiastin testiculaire ou rététestis. testis et à partir de ce rété testis il y aura le départ de ces canalicules efférents de façon à assurer la liaison entre le testicule et l'épididyme puis ces canalicules efférents vont se jeter dans le canal épididymaire, un conduit très fin avec un diamètre externe de 0,3 mm et assez long il est pelotoné et quand il est déroulé il peut mesurer jusqu'à 6 mètres. puis ce canal épédidimère. après avoir décrit une anse au niveau de l'anse épididimodifférentielle il va se continuer par le conduit ou canal déférent qui lui va rejoindre le cordon spermatique Alors euh, sur cette diapositive vous trouverez en texte tout ce qu'on vient de euh, décrire sur l'architecture de ces voies spermatiques depuis les tubes euh, séminifères jusqu'au canal épididymaire, en passant par les tubes droits, le testis et les cônes efférents. Si ici l'on approchait de façon plus détaillée le canal épididymaire puisque c'est la partie la plus macroscopique de ces voies spermatiques. Ce dernier va s'étendre de la queue d'épididyme jusqu'à la jonction de la vésicule séminale et du canal éjaculateur. Le canal déférent a un calibre de 2 mm et une longueur de 40 cm. Il se place dans le cordon spermatique et traverse le canal inguinal et il portera un nom différent à chaque fois qu'il traverse une région anatomique et ce sera le nom de cette région anatomique ainsi on pourra distinguer à ce canal différents cinq portions, la portion épidémo testiculaire toute initiale, la portion funiculaire dans le cordon et inguinal, la portion iliaque au niveau d'argent iliaque et la portion pelvienne, sa portion toute terminale avant de s'aboucher dans euh, la prostate. Euh, les deux portions finiculaires et inguinales seront vont, contenues dans le cordon spermatique. Dans sa perception pelvienne, le canal déférent va présenter un élargissement, un calibre plus gros. Cette augmentation de calibre sera appelée l'ampoule du canal déférentiel. Et enfin, les deux canaux éjaculateurs sont appliqués sur la face postérieure de la vessie par le péritoine. Sur cette coupe frontale, vous voyez donc la naissance de du canal déférent, ici, après cette anse épidémodéférentielle, puis il va suivre son trajet habituel dans le cordon spermatique. Alors, ici, le canal déférent dans ses différentes portions épidimotesticulaire, dont funiculaire dans le cordon, inguinal, iliaque, puis pelvienne derrière la vessie à laquelle il est tapissé par le péritoine. Voyons à présent le contenu du cordon spermatique. Alors, c'est un élément porte-vaisseau qui contient d'avant en arrière un paquet de veines antérieures qu'on appelle le plexus pampiniforme. Il, il forme le plexus veineux antérieur au milieu duquel va cheminer l'artère génitale ou artère spermatique. On verra en détail lors de l'étude de la vascularisation testiculaire. Et il y a également un paquet de veines postérieures formant le plexus veineux postérieur du cordon spermatique. Ce cordon spermatique livre passage aussi et spécialement au canal déférent. Et l'on pourra rencontrer également de ce cordon spermatique l'artère déférentielle et l'artère finiculaire. Vue schématique des éléments du cordon spermatique avec ici le plexus veineux antérieur ou plexus pompiniforme des vaisseaux veineux enchevêtrés avec au milieu le passage de l'artère testiculaire et vous avez ici le canal déférent qui fait partie également de ce cordon spermatique et en arrière les éléments veineux postérieurs. À côté des éléments euh, vasculaires et du canal déférent, le cordon spermatique est également traversé par des structures euh, fibreuses et surtout musculaires avec en particulier ici en marrant le muscle crémaster, qui est donc une émanation du muscle oblique interne et du tendon conjoint, rappelez-vous fusion des fibres du muscle obturateur interne et du muscle transverse. Et ce muscle crémastère est organisé en deux faisceaux, un faisceau latéral externe et un faisceau médial. Ce muscle est à l'origine en sémiologie du réflexe crémastérien. La palpation du testicule va, du fait de la stimulation et de la contraction du muscle, va entraîner son ascension. Le vésicules séminal, c'est deux poches allongées, bosselées, qui vont donc déboucher à l'extrémité des canaux déférents. Ils sont situés en dehors des canaux déférents correspondants entre la vessie et le rectum. Et la vésicule séminale est séparée de la face postérieure de la vessie par le passage de l'urterre, un rapport intimes, très important à connaître. Ils ont une longueur qui peut aller jusqu'à 6 cm, 1 cm de largeur et 0,5 cm d'épaisseur. Leur couleur est blanchâtre, facilement reconnaissable et ils servent de réservoir de sperme. Des canaux éjaculateurs, c'est la terminaison des canaux différents et de l'origine des vésicules séminales à la portion prostatique de l'urètre de part et d'autre du verru montanum, ils vont traverser la prostate obliquement de haut en bas et derrière en avant et ces canaux vont mesurer 2 cm et demi de longueur et ils sont assez fins de 1 à 2 mm maximum de diamètre donc en vue schématique les vésicules séminales donc ici déroulé, pouvant aller jusqu'à 6 cm de longueur, normalement pelotonné et fixé par des structures fibreuses. Et là, en vue postérieure, en arrière de la vessie, vous avez les vésicules séminales situées latéralement par rapport au canal déférent correspondant avec ici l'ampoule déférentielle ou dilat dilatation terminale du canal déférent et ce rapport très intime de l'urtère qui passe en avant. Et donc, ces vésicules séminales vont déterminer ce qu'on appelle le V séminal, où va s'inscrire le V différentiel. Donc, même anatomie et même euh, disposition en représentation 3D, le V différentiel et le V séminal et l'urter en avant. Et vous reconnaîtrez ici la prostate que l'on va aborder tout à l'heure. Et sur cette coupe, axiale de la prostate, vous pouvez reconnaître en arrière de l'urètre, vous pouvez reconnaître les canaux différents, en dedans, des vésicules séminales. Ces structures que l'on vient de voir, c'est-à-dire les voies spermatiques, sont assez reconnaissables en l'anatomie radiologique ou radioanatomie, et vous pouvez reconnaître sur cette image d'échographie endorectale, donc c'est une échographie qu'on réalise en plaçant la sonde ou la source au niveau du rectum, ici en noir, et l'on peut reconnaître devant le rectum, et en arrière de la vessie, ici b bladder qui veut dire vessie, il est vide, complètement ratatiné et donc entre le rectangle en arrière et la vessie en avant vous pouvez reconnaître ces canaux hein? canaux différents les ampoules différentielles et plus latéralement les vésicules siminales en IRM les mêmes structures avec ici les canaux différents et plus latéralement les vésicules siminales sur cette coupe donc frontal, vous avez ici la prostate et latéralement et en arrière les deux vésicules séminales qui inscrivent leur V séminal. Alors qu'en est-il de la vascularisation de, du testicule, de l'épididyme et des vésicules séminales Retenez que le, la vasculation testiculaire est tributaire de l'artère testiculaire qui est une branche de l'aorte abdominale. L'épididyme est vascularisé par l'artère testiculaire et par l'artère du conduit déférent qui elle est une branche de l'artère vésicale inférieure. Le conduit déférent reçoit donc l'artère du conduit déférent. Et les vésicules séminales sont vascularisées par l'artère vésicale inférieure et l'artère du conduit déférent. Alors, euh, l'artère spermatique ou artère testiculaire, c'est une euh, branche latérale de l'aorte abdominale que vous reconnaissez ici, l'aorte abdominale, et euh, à droite, cette artère spermatique va précroiser la vingt-cave inférieure, puis la face antérieure de l'urthère ici, donc l'artère va passer en avant de l'urthère, c'est un rapport anatomique assez important, et l'artère va ensuite rejoindre le cordon spermatique, justement dans ce cordon spermatique en coupe, Horizontale, vous allez pouvoir reconnaître l'artère testiculaire ou spermatique en arrière de ce riche réseau veineux antérieur ou plexus pampiniforme, et en avant de ce que vous pouvez voir en vert ici, le processus ou ligament péritonio vaginal. Arrivé au bord supérieur du testicule, l'artère testiculaire va se diviser en une branche épididymaire qui va longer l'épididyme et s'anastomoser ici avec l'artère crémastérique ou artère du muscle crémastère. Elle donne aussi une branche testiculaire qui croise la face interne de l'épididyme au bord supérieur du testicule, pénètre dans l'albiginée et va se diviser en deux branches médiale et latérale vascularisant chacune la moitié sagittale des testicules et ces artères vont donner des rameaux. Interlobère. Le principal drainage veineux du testicule se fait vers le plexus veineux antérieur ou plexus pompiniforme. Ici, vous voyez très bien. Les veines drainent le testicule et la moitié antérieure de l'épididyme. Ce plexus est situé en avant du canal et dans le canal inguinal, ces veines vont se réunir en trois à six veines qui vont pénétrer dans la cavité abdominale par l'anneau inguinal profond. Elles vont longer le muscle psoas en arrière du péritoine. Elles vont fusionner pour former une veine unique, c'est la veine testiculaire. Qui va se jeter différemment à droite et à gauche. À droite, cette veine testiculaire va se jeter dans la veine cave inférieure, alors qu'à gauche, elle va rejoindre la veine rénale. Le plexus postérieur, quant à lui, il est beaucoup moins important. Il draine la partie postérieure de l'épithédyme et testicule et il va rejoindre la veine épigastrique inférieure se jetant dans la veine iliaque externe et les veines circonflexes qui vont rejoindre la veine fémorale. Donc vous avez ici la veine spermatique droite qui se jette dans la veine cave inférieure alors qu'à gauche elle rejoint la veine rénale. Et cette différence d'abouchement peut avoir des répercussions en clinique avec en particulier la possibilité de reflux depuis la veine rénale jusque dans la veine spermatique qui des fois est dépourvue de valvules et ce qui va donc entraîner une dilatation des veines ou des varicosités spermatiques et là, on parle de varicocèle qui peut être à l'origine d'une hypofertilité la veine rénale gauche est également sujette à des compressions par le colon ou des fois du fait de la position de la veine rénale dans une sorte de pince aorto-mésentérique une pince entre l'aorte abdominale et l'artère mésentérique supérieure l'angle qui peut des fois être aigu va comprimer la veine rénale gauche et donc il y aura une hyperpression dans la veine testiculaire gauche et formation d'une varicocelle. Alors qu'en est-il du drainage lymphatique des testicules Les lymphatiques testiculaires vont se drainer principalement le long des artères testiculaires. Ils vont aboutir à des lymphatiques lombaires en passant par des relais intermédiaires iliaques primitifs, des lymphatiques para-aortiques et interlatéro-aortiques et paracaves. Et des fois, le drainage ou le curage ganglionnaire devant un cancer testicule peut s'étendre jusqu'au pédicule rénal en hauteur. Nous passons à présent à l'étude de l'anatomie descriptive de la prostate et ce chapitre mérite votre attention donc cette glande est située au-dessous de la vessie elle entoure la portion initiale de l'urètre et donc cette urètre va porter de ce fait son nom, on parle d'urètre prostatique elle a grossièrement la forme d'une châtaigne un cône inversé situé entre la vessie et le plancher pelvien. Ces mensurations sont assez variables, avec à l'âge adulte une longueur de 25 à 30 mm, un diamètre antéropostérieur de 25 mm et une épaisseur de 40 mm. Ces différents paramètres permettent de calculer un volume à euh, mesurer euh, par échographie ou par IRM et tout écart à euh, ce volume, surtout dans le sens de l'augmentation, peut définir une pathologie qui peut être bénigne souvent, c'est l'adénome de la prostate ou des fois ça peut être en faveur d'un cancer de la prostate. En 1968, McNeill, euh, grâce à ses travaux de dissection, a permis de distinguer à la prostate quatre zones et l'on parle de anatomie zonale de MacNeil et donc euh, ces zones sont organisées autour de l'urètre prostatique quatre zones une zone ici de transition autour de l'urètre et au-dessus de l'abouchement au-dessus de l'abouchement des canaux éjaculateurs cette zone de transition et donc le siège électif de la de la prostate après viendra une zone centrale ici en noir et une zone périphérique qui porte les glandes prostatiques aussi et qui sera la zone élective de développement du cancer de la prostate et en antérieur vous avez ici en rouge cette zone fibreuse ou fibromusculaire antérieure, qui elle est dépourvue de glandes Donc anatomie zonale de Macnide en animation avec la zone périuretrale, la zone périphérique, la zone fibromusculaire. Voilà des coupes IRM frontale et axiale, donc une illustration permettant la reconnaissance différentes zones de l'anatomie zonale de MacNeil et vous reconnaissez ici sur cette coupe frontale la vessie B, bladder la prostate traversée par l'urètre et ici en périphérie on hypersignale la prostate périphérique et là la, la prostate centrale et sur la coupe axiale on peut reconnaître la zone de transition, la zone toute périphérique en hypersignal et le stroma fibromusculaire antérieur. Alors pour sa configuration externe et ses rapports topographiques, on décrit à la prostate quatre faces, une face antérieure une face postérieure et deux faces latérales, une base et un sommet. La face antérieure, ici, elle est située derrière la symfuse pubienne à laquelle elle est liée par des ligaments pubo-visicaux ou prostato-pubiens et elle répond derrière la symphyse pubienne au plexus veineux de Santorini. La face postérieure, quant à elle, elle répond au rectum duquel elle est séparée par la ponévrose prostato-péritoniale de Donnan-Villiers et elle reçoit l'abouchement des canaux déférents et des vésicules séminales. Ses faces latérales répondent latéralement aux muscles releveurs de l'anus dans l'enceinte pelvienne. Et sa base qu'on peut voir ici d'en haut elle est traversée transversalement par une saillie médiane qui va séparer deux compartiments ou deux parties antérieures qui répond à la vessie avec ici le sphincter interne de la vessie Saint -Alice, et une partie postérieure qui répond à l'abouchement des vésicules séminales et des canaux différents on lui décrit également un sommet ou un bec ou apex prostatique qui lui est situé en avant du rectum et à une distance de 3 à 4 cm de l'orifice anal donc vue postérieure schématique représentant donc la prostate en arrière de la vessie et qui reçoit en arrière l'abouchement des vésicules séminales et des canaux éjaculateurs avec ici ce renflement qui correspond aux ampoules différentielles. Alors, vous avez ici trois niveaux de coupe axiale de la prostate, montrant la composition zonale de la prostate selon l'anatomie de McNeil. Alors, les différents rapports de la prostate, avec ici en coupe sagittale, les rapports en arrière avec le rectum dont la prostate est séparée par cette aponevrose ou fascia prostato-pérytoniale de Denonvilliers qui constitue donc une protection du côlon en cas de cancer de prostate qui n'envahit le colon que exceptionnellement. Et en antérieur, la prostate est fixée au pubus par le ligament bubovisical et elle est séparée du pubus par. Le plexus veineux de Santorini, sa face postérieure qui reçoit également les vésicules séminales et les canaux différents dans leur portion tout terminale et un rapport supérieur au niveau de sa base avec la vessie et cette saillie médiane qui sépare les deux compartiments antérieure vésicale et postérieure séminale. Cette vue frontale schématique montre la prostate dans l'enceinte pelvienne et elle répond latéralement au muscle releveur de l'anus avec ici en dehors le muscle obturateur la vascularisation artérielle de la prostate sera assurée par les branches antérieures de division de l'artère hypogastrique ou iliaque interne elle va donc donner une artère vésicale inférieure qui après avoir abandonner des rameaux pour la paroi visicale dans sa partie inférieure elle va donner donc l'artère prostatique qui est destinée à la base de la prostate et donner par la suite des artères de calibre différent les grosses artères postéro-latérales dessinées à la face postérieure et latérales de la prostate et des artères de petit calibre cette fois et qui sont destinées aux faces antérieures. Donc les différentes artères destinées à la prostate ont en vue pelvienne latérale et qui sont toutes tributaires de l'artère hypogastrique. Le retour veineux de la prostate est assuré par le plexus veineux périprostatique qui va cheminer à l'intérieur du fascia périprostatique. Donc la dissection au moment du geste de prostatétomie radicale peut être assez hémorragique de ce fait. Euh, les mécanismes de sécrétion et d'émission du liquide séminal se font so sous sollicitation neurologique et donc euh, l'innervation de la prostate joue un rôle capital dans le, le maintien de l'activité sexuelle. La prostate reçoit de ce fait une innervation neurovégétative avec. Euh, une simulation parasympathique dans les centres sont au niveau de S2, S3, S4 et ces centres vont simuler les sécrétions. et reçoit aussi une innervation sympathique, cette fois avec des centres au niveau du rachis lombaire, au niveau de la deuxième et de la troisième vertèbre lombaire, et euh, la simulation de cette voie va fermer le sphincter lisse supramontanal. elle va assurer la contraction des fibres musculaires lisses et du parenchyme et de la capsule prostatique et donc cette contraction va assurer l'émission du sperme au moment d'éjaculation et euh, par la contraction du muscle bulbo-spongeux assurant là encore l'éjaculation. Et l'intérêt de connaître l'innervation de la prostate est de permettre lors de chirurgie de la prostate et même du rectum de préserver ces filets nerveux afin de pouvoir préserver la fonction sexuelle chez ces patients. Le drainage lymphatique de la prostate se fait vers les premiers relais situés au niveau obturateur sous la veine iliaque interne ou obturatrice puis vers un relais secondaire iliaque externe et vers des relais présacrés et ceci a une importance euh, chirurgicale puisque euh, ces relais doivent être emportés en père opératoire c'est-à-dire lorsqu'on enlève une prostate pour raison de cancer il faut enlever tous ces relais ganglionnaires. Donc pour l'illustration, ces images d'échographie endorectale de la prostate où l'on peut reconnaître les différentes structures et différentes composantes selon l'anatomie zonale avec en particulier ici la zone de transition et la zone périphérique. Et sur cette coupe, la partie toute antérieure, stroma fibromusculaire antérieure. Et vous avez ici une image d'urographie, c'est-à-dire opacification de la vessie, soit par voie antégrade ou par voie rétrograde par l'urètre. Et vous notez ici, avec en blanc, la vessie et ici la prostate qui fait saillie dans la vessie dans cette image de soustraction et pour finir la même image en cystographie c'est-à-dire opacification de la vessie par voie rétrograde en injectant le produit par l'urètre qui va remonter jusqu'au ici et vous avez cette saillie de la prostate attestant d'une grosse prostate. La verge ou pénis, c'est l'organe masculin de la copulation. Le pénis est constitué par des organes érectiles qu'entourent plusieurs enveloppes, mais il est aussi un des organes de la mixion puisqu'il est traversé dans toute sa longueur par la portion terminale de l'urètre qui prend le nom d'urètre pénéen. Il a une forme cylindrique fixée par sa racine à la face inférieure du diaphragme pelvien et aux hanches isclopubiennes de iliaque, et il est situé au-dessus du scrotum et en avant de la symphyse pubienne. Donc on peut lui distinguer deux portions, une portion postérieure qui prend naissance dans le périnée antérieur et une portion antérieure qui va se dégager du périnée, elle va s'entourer d'enveloppes et devenir libre et mobile dans le scrotum. C'est la verge proprement dite que nous allons étudier seul dans ce chapitre. Le pénis va comporter deux corps érectiles, que l'on appelle les corps caverneux, puisque organisés en cavernes, disposés à la face supérieure, en parallèle, à la manière d'un canon de fusil. Et ces corps caverneux sont entourés par une albuginée solide, comme celle du testicule. Elle a une épaisseur de 1 à 3 mm, et le rôle essentiel est euh, l'érection. Ensuite, il y a le corps spongieux sur 12 à 15 cm de longueur qui est annexé à sa face inférieure et qui va contenir l'urètre et il se termine par le gland du pénis et ce pénis présente à décrire également les muscles bulbo-spongieux ou bulbo-caverneux qui sont réunis sur la ligne médiane entourant le bulbe urétral et il contribue à extraire le contenu de l'urètre. Et enfin, retenez que le pénis est suspendu par le ligament suspenseur de la verge qui marque la limite entre les deux portions. Ce ligament va s'insérer en haut sur la symphyse pubienne et la partie voisine de la ligne blanche de l'abdomen, et en bas sur la face dorsale de la verge les dimensions du pénis sont très variables selon l'âge selon les individus et l'état de repos ou direction donc en moyenne l'adulte chez l'adulte jeune la portion libre mesure à l'état de repos 10 à 12 cm de longueur et 8 à 9 cm de circonférence et l'état d'érection la longueur est de 16 à 18 cm et la circonférence de 11 à 12 cm alors vous avez sur cette vue schématique entéro inférieure l'organisation des corps érectiles avec au-dessus en haut ici les deux corps caverneux en rouge organisé en canon de fusil ménageant une gouttière ventrale où va loger l'urètre masculin entouré du corps spongieux représenté ici en bleu qui entoure l'ensemble de l'urètre jusqu'au bulbe urétral. L'aspect des corps caverneux en vue latérale avec notamment ici en bleu foncé le ligament suspenseur de la verge fixé en haut à la symfuse bibienne et en bas au pénis les enveloppes du pénis on les reconnaît sur cette coupe axiale du pénis Montrant donc de la profondeur vers la superficie cette couche fibreuse ou cellulofibreuse élastique qui entoure directement les structures érectiles. Puis après une couche cellulaire assez large se trouve le muscle dartos qui va se continuer avec le dartos du scrotum et vers la toute périphérie, la peau du pénis lisse et qui est douée d'une très grande mobilité. C'est une peau qui est pigmentée. La vascularisation artérielle du pénis avec ses corps érectiles, est tributaire de l'artère pudendale, qu'on appelait avant artère honteuse interne. ici des artères caverneuses ou artères profondes du pénis pénétrant chacune le corps caverneux correspondant et le parcourant de façon axiale, et qui vont donner des artères hélicines au corps caverneux et vous avez l'artère du bulbe qui, elle, sera destinée à la partie toute postérieure du corps spongieux, et qui sont toutes deux branches de l'artère pudendale ou honteuse interne. Puis, vous avez ici l'artère dorsale du pénis, branche terminale de l'artère pudendale, qui suit la face dorsale des corps caverneux de chaque côté de la veine dorsale profonde. Les deux artères sont placées sous le fascia pénis jusqu'à la base du gland, l'artère profonde, donc jusqu'à la base du gland où elles vont s'anastomoser en un anneau artériel d'où vont naître les rameaux pour le gland et pour le prépuce pour recouvrant le gland, ainsi que l'artère du frein. Les veines vont se concentrer en deux veines, donner la veine dorsale de la verge. qui, elle, va rejoindre le plexus de Santoriné. Les lymphatiques du pénis vont rejoindre par un réseau profond les lymphatiques inguinaux, puis des lymphatiques iliaques externes, et des ganglions, ou lymphatiques superficielles, vont donc, rejoindre, accompagner la veine dorsale superficielle et rejoindre des ganglions inguinaux du groupe supéro-interne. L'innervation du pénis est double, à la fois sympathique issue du plexus hypogastrique inférieur, mais elle est aussi somatique et elle est sous la dépendance du nerf dorsal du pénis et du nerf périnéal, qui est donc une branche du nerf ento-interne ou pudendal Elle est également tributaire du nerf ilio-inguinal et ilio hypogastrique une vue schématique antérieure montrant les différentes tuniques des punis et noter la continuité du dartos pénial avec le dartos visical avec là encore une illustration de la constitution du pénis avec ici des corps caverneux et leur insertion osseuse, ischocubienne, le corps spongieux entourant l'urètre, le dartos et la peau. Et à présent, nous allons finir cette anatomie de l'appareil urogénital de l'homme par l'étude de l'urètre et nous verrons également, mais de façon assez brève, l'anatomie de l'urètre féminin alors l'urètre masculin est destiné à conduire l'urine et le sperme du fait de l'abouchement des canaux éjaculateurs dans sa portion prostatique on verra ça par la suite et il doit son nom au mot grec ourethra ourethra qui est dérivé du mot oureio qui veut dire en grec uriner alors concernant son trajet il commence au col de la vessie, à ce niveau il va se terminer au niveau du méa urétral et qui est situé à l'extrémité du gland il traverse successivement la prostate et à ce niveau on parle de l'urètre prostatique après il traverse le périnée et le périnée antérieur et on parle de l'urètre membraneux ou urètre intermédiaire avant de se terminer en urètre spongieux lui-même subdivisé en urètre purénio-scrotal et urètre pénien ou urètre pendant. Alors concernant sa direction et sa fixité, l'urètre masculin va présenter deux portions. Une première portion fixe, depuis son origine, ici, jusqu'à un plan vertical passant par le bord inférieur de la symphyse pubienne. Cette portion va décrire une courbe concave en haut et en avant puis une deuxième portion mobile qui commence sous la symphyse pubienne et qui va devenir ce qu'on appelle l'urètre pénien et sa direction dépend de celle de la verge. À l'état de repos, l'urètre est verticalement descendant comme sur le schéma et à l'état d'érection, il est oblique en haut et en avant il prend donc cette direction. Continuons la direction de la portion scrotale. Donc, vous avez ici une coupe sagittale du pelvis chez l'homme, montrant ces différentes portions avec l'urètre prostatique et l'urètre membraneux, puis l'urètre pénoscrotal. Alors pour la configuration interne, pour ne considérer que la portion initiale de l'urètre de l'homme, savoir l'urètre prostatique qui a une structure assez particulière, donc au niveau du sinus prostatique, ou ce renflement initial de l'urètre, il est traversé par une crête médiane postérieure qui est un prolongement du trigone, et cette crêtes. Porte le nom de verumontanum, dans laquelle va s'aboucher le trucule prostatique, et de chaque côté des sinus vont s'aboucher les canaux éjaculateurs et les assignes prostatiques, et c'est là où aura lieu l'élimination du sperme au moment de l'éjaculation. Vous noterez que ce verru montanum constitue un véritable repère lors des gestes de chirurgie endoscopique, puisque l'on peut constater que le sphincter strié se trouve juste au-dessous de ce verru montanum. Et cette reconstruction en trois dimensions. Vous donne une idée sur la complexité de ce carrefour urogénital que constitue l'urètre prostatique. Et vous pouvez reconnaître ici au milieu le verru montanum qui reçoit de part et d'autre les canaux éjaculateurs et un peu plus bas les assignes prostatiques. Alors ce schéma vous montre de façon assez globale une vue d'ensemble de l'urètre chez l'homme avec ses différentes portions et les principaux rapports et le trajet en position de repos ou flaccidité ou au moment de l'érection. Notez surtout en arrière le rapport avec ce noyau très résistant qu'on appelle le noyau fibreux central du périnée, assez résistant, contre lequel l'urètre pulbo-membraneux, en cas d'accident ou de mouvement d'accélération, viendra se sectionner à la manière d'une guillotine. Et vous comprendrez pourquoi, dans certains traumatismes ou des accidents de la voie publique, à côté des lésions osseuses ou abdominales, on peut rencontrer des traumatismes de l'urètre. Et nous ne ferons que survoler l'anatomie de l'urètre féminin, caractérisée par sa longueur assez courte, 3 à 3,5 cm. Ce qui ne protège pas la femme des infections urinaires ascendantes à partir de germes qui viennent de l'ampoule rectale vu la proximité anatomique. Et ce schéma emprunté à votre cours d'anatomie gynécologique montrant les rapports très étroits de l'urètre avec la cavité vaginale et encore plus loin l'anus. Et le rectum. Rapport mieux apprécié sur cette vue en coupe sagittale du bassin chez la femme où l'urètre présente une proximité anatomique avec la cavité vaginale et le rectum et caractérisé par sa petite longueur. cette coupe axiale de la prostate passant par l'urètre montre clairement que l'urètre ne passe pas exactement au centre de la prostate comme on peut le penser mais il est ici cette forme semi-lunaire en forme semi -lunaire. il est plus proche de la face intérieure dont il est séparé de 4 mm seulement que de la face postérieure de laquelle il est distant de 18 mm et latéralement il est situé à 1,5 cm et demi de la paroi latérale de la prostate. La paroi de l'urètre présente vers l'extérieur des renforcements musculaires formant ce qu'on appelle les sphincters urétraux dont le rôle est d'assurer la continence et le sphincter lisse intervient ici également dans l'éjaculation évitant de ce fait l'éjaculation rétrograde puisqu'il se ferme au moment de l'éjaculation, orientant donc le sperme dans le sens antégrade Donc deux types de sphincter, un sphincter lisse qui est une condensation des fibres musculaires lisses du col visical puis un sphincter strié volontaire qui va donc s'étaler en éventail sur la face antérieure à la partie supérieure et s'étendre en arrière vers la partie inférieure de cette urètre. Les coupes transversales passant à différents niveaux illustrent bien ce propos avec ici assez haut la partie initiale du sphincter strié représenté en marron recouvre seulement la partie antérieure, antérieure et partiellement latérale, puis antérieure, latérale et même postérieure pour la portion finale de cet urètre prostatique. Enfin, concernant la vascularisation de l'urètre, cette dernière est assez précaire et l'urètre est de ce fait très mal desservie sur le plan artériel, expliquant que certains traumatismes mmh. ou certains agressions chirurgicales peuvent aboutir à une fibrose cicatricielle à l'origine de sténose. Cette vascularisation artérielle est tributaire de l'artère pudendale ou artère honteuse interne, qui, après avoir abandonné un rameau périnéal, va donner une artère au bulbe du punis, puis une artère urétrale ou bulbo-urétrale. Le retour veineux est satellite de la vascularisation artérielle.